Désolation et colère, ce sont les sentiments qui animent les populations de l'axe Rio-Saint-Michel dans le deuxième arrondissement de la capitale gabonaise. À l'origine, l'état de dégradation progressive de leur route détruite il y a quelques mois en arrière pour cause de travaux d'adduction d'eau. La société adjudicataire des travaux aurait bâclé la pose des pavés qui consistait à rendre à cette route son aspect d'autrefois. Un projet du pape Sud qui avait soulagé les populations de plusieurs quartiers de Libreville, initiés dans les années 90. S'ils si pouvaient envoyer une bonne société qui qu pouvait bien placer et remettre les pavés comme c'était, là c'est vraiment mal fait. Ils font ça comme ils comprennent. Les, les, les, les trous partout, les, les, les, les autres s'affaissent, les autres sont montés, donc là c'est pas bon, c'est pas du tout bon. On souhaite seulement un bon travail, on veut qu'ils fassent un bon travail. C'est tout, Ici, ils ont refait les pavés, ils n'ont même pas bien mis, c'est pour combler le plus ils sont venus mettre encore le ciment, comme si le ciment allait même durer. Et il manque même des pavés, même. Et les pavés ont été même volés. Donc ici, et puis voilà, ils dit, on a dire qu'ils ont tout placé jusqu'à la source là-bas, ils n'ont même pas refait. Mais normalement, ça, c'est pas normal. La société d'énergie de Gabon est également pointée du doigt dans cette affaire. Selon les habitants du quartier, elle n'aurait pas effectué les travaux dans les normes. Des fuites d'eau souterraine Viendrait compliquer l'équation. Voilà ce travail d'actu, c'est pas un travail bien fait là. Parce qu'on se rend compte qu'on le truc, chiffres, est chiffres qui des feuilles, des chiffres qui ont remplacé. Donc on en permanence. T'as des gars, ceux qui pouvaient penser, peut-être des prendre de pression d'eau ici, ben, c'est lui à ça. Ils ont appelé à SCG, voilà, ils, sont, ils sont venus enfin prendre la photo. La, enfin, euh, après, ils ont dit que non, ils vont le passer pour venir arranger. Ah mais mais la, la SCG ne sont pas venus arranger ça, ils ne sont pas encore arrivés. Arranger ça. Bon, moi, je trouve que ce côté-là n'est pas leur faute. Parce qu'il faut arranger le trou, il faut que SCG vienne souder le trou. Il ne peut pas passer le pavé ici tant qu'ils n'ont pas encore soudé l'endroit. Bon, moi, je trouve que euh, les heureux sont côté côté de SCG. Hein. Parce qu'ils ne s'occupent pas du travail là. Ils ne pas prennent pas leur travail, travail aussi. Un des jeux du quartier que nous avons rencontré sur place, lequel serait un ouvrier en charge des travaux de pose des pavés, tente de nous expliquer la situation. Avec des fortes pluies qui se succèdent à Libreville, il urge que des travaux d'envergure soient entrepris sur cette route pour éviter qu'elle se dégrade davantage et que ces populations ne patochent à nouveau, dans la boue.